Top 10 des maladies mortelles Les maladies mortelles en moins de 24 heures Certaines maladies présentent une urgence vitale En seulement quelques minutes ou quelques heures, elles peuvent s'avérer mortelles Lesquelles Je vais vous dire des maladies qui peuvent terrasser en moins d'une journée L'infarctus du myocarde Il s'agit d'une maladie très grave qui peut engendrer un arrêt cardiaque Lorsqu'une un, lorsqu artère du cœur se bouge à cause de la présence d'un caillot le myocarde, le muscle cardiaque, ne reçoit plus de sang et va manquer d'oxygène, provoquant alors une nécrose. Les symptômes d'un infarctus du myocarde se manifestent par une oppression derrière le sternum au milieu du thorax. La douleur irradie dans le cou, le bras gauche, le poignet, voire les doigts. D'autres symptômes peuvent être associés. Fatigue, pâleur, troubles digestifs, étouffement, etc. Si l'alerte n'est pas donnée rapidement... Le risque de mort par arrêt cardiaque représente une urgence vitale. Les facteurs de risque sont désormais bien connus. L'âge, le risque augmente à partir de 50 ans. Le tabagisme, l'obésité, l'hypertension, le cholestérol, le diabète et les antécédents familiaux des maladies cardiovasculaire. Chez les femmes, l'association Tabapilu augmente considérablement le risque d'infarctus. L'infarctus concerne chaque année en France 120 000 personnes et cause 18 000 décès. L'accident vasculaire cérébral ou AVC. Il existe plusieurs sortes d'accidents vasculaires bah, cérébraux. Le plus souvent l'AVC est provoqué par la rupture d'un vaisseau entraînant une hémorragie cérébrale. L'AVC apparaît lorsqu'une veine obstruée empêche la circulation sanguine de se faire correctement, entraînant alors la mort de cellules nerveuses du cerveau. On parle alors de thrombose cérébrale ou d'embolie cérébrale. Les facteurs de risque sont les mêmes que ceux de l'infarctus myocarde. Un AVC est souvent précédé d'un très fort mal de tête, de troubles digestifs, nausées, vomissements ou de l'équilibre. On observe également une paralysie des membres d'un seul côté, hémiplégie et, et des difficultés à parler. Plus la prise en charge se fait rapidement, moins de 3 heures après l'accident, plus les chances de récupération sont importantes. Sans intervention, l'AVC peut être mortel. Chaque année en France, 150 000 personnes sont victimes d'un AVC. Dans 80 des cas, il s'agit d'un AVC ischémique et dans 20 d'un AVC hémorragique, L'embolie pulmonaire L'artère pulmonaire se bouge partiellement ou totalement le plus souvent en raison de la présence d'un caillot sanguin, provoquant des troubles respiratoires avec un risque d'arrêt cardiaque. Si elle est prise à temps, c'est-à-dire dans l'heure, la personne pourra s'en sortir sans dommage. Dans un cas sur deux, l'embolie est précédée d'un phlébite, un caillot qui se forme dans la veine du mollet, puis remonte progressivement vers les poumons en suivant le flux sanguin. L'embolie se manifeste par un essoufflement et des difficultés respiratoires. Une achicardie ainsi que par des douleurs thoraciques, le patient peut également présenter une toux et des expectorations. L'embolie peut provoquer une syncope, une chute de tension importante et l'arrêt du cœur. Chaque année, 100 000 personnes sont victimes d'embolies pulmonaires en France. Parmi elles, 10 000 à 20 000 en meurent. La pancréatite aiguë. Il s'agit d'une urgence médicale causée par une inflammation du pancréas pouvant aller jusqu'à la nécrose destruction de l'organe. Même si le pancréas ne fait pas partie des organes vitaux comme le cœur, le cerveau et les poumons, avant l'état d'urgence, une, une pancréatite aiguë se manifeste le plus souvent par des douleurs abdominales pouvant irradier dans le dos des troubles digestifs, notamment après un repas copieux. Une fatigue, des sueurs, une pâleur des mains et des pieds et des difficultés respiratoires font également partie des symptômes annonciateurs de cette maladie. L'alcool et les calculs biliaires sont la cause la plus fréquente de pancréatite aiguë. Une pancréatite aiguë peut également se manifester après une chirurgie abdominale et thoraxique ou être provoquée par des médicaments. Dans 70 à 80% des cas, la pancréatite reste bénite et ne causera pas de séquelles. Pour les autres cas plus graves, la pancréatite sévère nécessite un séjour plus ou moins prolongé en soins intensifs, une chirurgie et des traitements à vie. Si elle n'est pas prise en charge très rapidement, une pancréatite aiguë peut être foudroyante. La méningique. Il s'agit d'une infection des méninges d'origine virale ou bactérienne, qui touche principalement les enfants. Trois grandes sortes de bactéries sont incriminées. L'hémophilus influenza, le streptococcus pneumoniae et le... On dirait des nonces de sortilèges dans Harry Potter, qu'en pensez-vous La méningite se manifeste par des violents maux de tête associés à une photophobie, douleur oculaire provoquée par la lumière, par une nuque raide, parfois de la fièvre et des nausées. Elle nécessite une hospitalisation qui permettra, à partir d'un bilan sanguin et d'un ponction lombaire prélèvement d'un peu de liquide céphalorachidien) de déterminer l'origine de l'infection, redoutée pour son évolution rapide, imprévisible, voire foudroyante, l'améningite aménincocoque touche une à deux personnes par jour en France, surtout des nourrissons, avec un taux de mortalité de 10% malgré un traitement adapté. Le choc anaphylactique ou anaphylaxie, il s'agit d'une forte réaction allergique dont les causes peuvent être multiples piqûres de guêpe, d'abeilles ou de frelons, médicaments, aliments, etc. L'épisode commence brutalement, de 5 à 20 minutes après le contact avec l'allergène, le plus souvent par des démélangeaisons et de l'urticaire. Le visage et le membre se mettent ensuite à gonfler, provoquant un odème de la personne peut également présenter des symptômes associés comme une rhinite, une conjonctivite ou des troubles digestifs. Si l'œdème s'étend, les branches vont être comprimées et l'air ne passant plus, la personne peut être victime d'une chute de tension, d'une syncope et d'un arrêt cardiaque. La septicémie ou sepsie La septicémie est une infection du sang causée par une bactérie qui a d'abord infecté d'autres organes comme la peau, les bronches. L'infection n'ayant pas été traitée, la bactérie se répand jusque dans la circulation sanguine, avec alors le risque de se répandre dans l'ensemble du corps. Et les personnes immunodéprimées, comme les personnes souffrant d'un cancer ou du sida, sont plus susceptibles d'être touchées. La personne présente des symptômes qui peuvent être alertés un état de fatigue, des couvertures, des frissons, des maux de tête, ainsi qu'une tachycardie et des difficultés respiratoires. Elle peut aussi montrer des signes de confusion mentale. Non prise en charge, la septicémie peut entraîner un choc sceptique provoquant une syncope et l'arrêt cardiaque. L'hépatite fulminante, il s'agit d'une in inflammation du foie qui peut être létale, entraînant une nécrose, destruction de l'organe, en quelques heures. Le virus de l'hépatite A et B sont susceptibles d'être à l'origine de cette urgence médicale, mais certains virus comme l'herpès, le zona, voire certains champignons peuvent également être en cause. L'hépatite fulminante se traduit par une grande fatigue, un teint jaunâtre, une perte de poids éventuelle et par des douleurs abdominales. Sans prise en charge, l'état du patient peut évoluer rapidement vers un coma. Dans certains cas, une rémission spontanée peut se produire, mais dans la plupart des cas, la seule alternative reste la transplantation crève du foie. La fascite nécrosante, il s'agit d'une inflammation d'un fascia, tissu qui enveloppe les organes, dû à une infection le plus souvent par un streptocoque. La fascite nécrosante, également appelée maladie dévoreuse de chaise, se manifeste par une forte fièvre, des douleurs, un rougissement de l'épiderme, ainsi que par un odème. Peu à peu, la peau se décroche et devient violacée. La maladie non soignée peut aller jusqu'à provoquer un choc septique et le décès. Dans 20 et 30% des cas, la maladie est mortelle. Les personnes immunodéprimées les diabétiques ou les personnes ayant subi une intervention chirurgicale récentes sont les plus à risque de contracter cette maladie. La peste bubonique Même s'il s'agit d'une maladie qui sévit hors de nos contrées, la peste bubonique reste une pathologie grave et potentiellement mortelle. Présente dans plusieurs pays d'Amérique Latine, d'Asie, d'Afrique, et la peste se transmet par un, par un rongeur, tels les rats, écureuils, marmottes, etc. Porte d'un bacille. La contamination L'homme se fait le plus souvent à travers les puces des animaux, mais elle peut également être transmise par voie aérienne, touchant alors la sphère pulmonaire. Elle se traduit par une forte fièvre, accompagnée de délires et d'hallucinations, souvent des symptômes d'ordre digestif sont également associés. La bacille se, lo se localise dans un ganglion lymphatique, le plus souvent au niveau de la laine ou dans le creux de l'aisselle qui devient inflammatoire et hypertrophié. On parle alors d'un bubon. Si le malade n'est pas traité rapidement par antibiotiques, le risque de mort par cette icémie est important. Au cours des 15 dernières années, 40 000 cas de peste ont été recensés par l'OMS. Heureusement, il existe aujourd'hui un vaccin thérapeutique efficace. Voilà, sur ce, c'est la fin de ce top 10. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, je suis désolée des images, mais bon, voilà, certaines sont un peu dégoûtantes, mais bon, j'avais pas trop trop de choix, j'ai pas trouvé mieux, j'ai essayé de, de, voilà, mais bon, j'espère que ce top 10 vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer d'autres top 10 si vous en voulez pendant ce confinement, voilà, parce que je n'ai pas d'idées de vidéo, alors je compte sur vous pour me trouver des idées de vidéos, des top 10, des jeux mobiles, etc., que je peux faire chez moi, tranquille, etc. Voilà, sinon, ben, je vous dis à la prochaine